Comment être dans le top 5 des résultats Google Le référencement payant. Le référencement payant ou SEA revient à payer des mots-clés. 2. Le référencement naturel. 3. Alerte aux défauts techniques. 4. Choisir les bons mots-clés. 5. Un contenu de qualité. How to be on page 1 Google search? Ask your SEO experts now. Être premier sur Google. Pour être en première position sur Google, il est essentiel de réaliser du contenu pertinent et de qualité pour vos pages web et vos articles de blog. Ce contenu doit être relativement long, informatif pour le lecteur, structuré. Réviser régulièrement et optimiser pour les bons mots-clés.